Ce lundi, nous avons reçu les images exclusives de la nouvelle maison de François Hollande que nous allons découvrir immédiatement. Oui, on peut voir ici les images incroyables du salon. Oh, Tout à fait brillant, c'est tout bonnement stupéfiant. Et nous voyons ici que les escaliers sont en bois. Oui, tout à fait, Brian. Vous avez raison de le mentionner, cette maison a bien deux étages. Effectivement, je pense que c'est ce que les Français veulent savoir. C'est incroyable. Euh, oui, c'est ma maison. Oh. Ah, François Hollande, qu'est-ce que vous faites là oh. euh, Je vais être euh, euh, représident. Oh. Ah bon euh, Alors là, c'est là que je trierai les euh, euh, sous des Français. Oh. Euh, et ici, c'est euh, ma salle de bain. Où je vais euh, réfléchir à euh, régler la dette. Eh bien, merci, Monsieur Hollande, nous sommes vraiment... Blouh ...très émus. Euh, de... Voilà, des images primordiales dont on sait par ces temps de crise qu'elles occupent les pensées de tous les Français. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.